en vitesse continuer de faire le tour là donc euh, on côtoie euh, old school des ashrams et regardez et oui pas fini ça construit mais on va devoir manger sur les champs de vie